Du 27 janvier au 4 février, la Guadeloupe vous invite à vivre la magie du cinéma. Au FEMI 2017, parrainé par Jean-Claude Barnier, découvrez les cinémas de la Caraïbe, des Antilles Guyanes et de la Colombie. 53 films à voir sans modération, du 27 janvier au 4 février 2017, à la 23e édition du Festival Régional et International du Cinéma. Avec Image et culture du monde, la région Guadeloupe, le département Guadeloupe, Canal+, Fondation Orange, Air Caraïbe, Peugeot, Auto Guadeloupe, toutes les informations sur www.lefemi.com.